Bonjour à tous. Dans les distributeurs automatiques, il y a bien sûr des fonctions. Ceux qui associent des prix avec des objets, comme les prix qui sont indiqués ici. On va voir aujourd'hui dans la vidéo la définition des images et des préimages. On va commencer par définir le terme d'image. L'image d'un nombre est l'élément d'arrivée associé par une fonction à ce nombre. On va donner bien sûr un exemple. Si on reprend notre fonction double, f de x égale 2x, l'image de 5 par f, c'est l'élément d'arrivée associé à 5, donc c'est 2 fois 5, 10, parce que f de 5 égale 10. Si on prend maintenant l'image de 12 par f, mettez pause, essayez de trouver, c'est pas très dur, à 12 on va associer 2 fois 12, c'est à dire 24. Prenons maintenant une autre fonction, on va changer de lettre, on va appeler par exemple g de x. G de X égale 3X plus 10. Quelle est l'image de 5 par G? Eh ben, on va remplacer l'élément X par 5, vu qu'on veut l'image de 5. Donc, G de 5, c'est 3 fois 5 plus 10. 3 fois 5, 15 plus 10, 25. À vous, quelle est l'image de 12 par G? Mettez pause. Vous avez trouvé? Donc, on remplace X par 12. 3 fois 12, 36 plus 10, 46. Et N'hésitez pas à revoir ces exemples pour bien comprendre l'image d'une fonction. Maintenant, on va voir la préimage. C'est aussi appelé l'antécédent. Et donc, c'est l'élément de départ associé par une fonction à ce nombre. Donc, tout à l'heure, l'image, c'est l'élément d'arrivée. Donc, on donne un nombre, on arrive à l'image. Là, c'est le contraire. On a un nombre d'arrivée. Quel est le nombre de départ qui est associé donc on remonte la fonction. Donc C'est le processus inverse de l'image. Comme toujours avec un exemple, vous allez mieux comprendre. Si on reprend notre fonction double, f de x égale 2x, la préimage de 10, donc l'élément d'arrivée c'est 10, quel est élément de départ on a donné à la fonction C'est 5, parce que f de 5 égale 10. Donc la préimage de 10, c'est 5. C'est vraiment l'inverse de l'image. Quelle est la préimage de 7 par f Mettez pause, essayez de trouver. Donc il faut que 7 soit l'élément d'arrivée. Alors on a donné quoi comme élément de départ On a donné 3,5. Parce que l'image de 3,5 c'est 7 par f. Donc la préimage de 7 par f, c'est 3,5. On a vraiment le processus inverse. Est-ce que c'est compris N'hésitez pas à revoir ce point. Il n'est pas évident, c'est souvent source de problèmes pour les élèves. On va encore faire un autre exemple. En général, hormis quand les réponses sont évidentes, il va falloir résoudre une équation. Donc on ne connaît pas la préimage, on l'appelle donc x, ça va être notre inconnu. Exemple, la fonction g de x égale 3x plus 10, on va chercher la préimage de 25 par g. On ne la connaît pas, on l'appelle x. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'image de x C'est 3x plus 10. Mais c'est aussi 25, parce que x est la préimage de 25. On a maintenant notre équation 3x plus 10 égale 25, on la résout. 3x égale 15, et bien sûr, x égale 5. Allez, ça va être à vous, prenez un cahier, un stylo pour faire l'exemple suivant, qui est la préimage de 100 par g. Mettez pause. Donc comme pour toute équation, on va commencer par définir notre inconnu, soit x la préimage. Qu'est-ce qu'on sait sur x Ben, G de x, c'est 3x plus 10, mais c'est aussi 100, par définition, parce que c'est la préimage de 100. Voilà, maintenant on a notre équation, 3x plus 10 égale 100, elle n'est pas très compliquée. On fait passer le 10 à droite, ça fait 3x égale 90. On fait passer le 3 à droite, 90 divisé par 3, x égale 30. On peut définir les images et les préimages dans les distributeurs automatiques. Par exemple, l'image de 1 franc, c'est un café. La préimage d'un sandwich, c'est le point d'arrivée. Le point de départ, c'est 2 francs. Donc même quand vous prenez une boisson au distributeur, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.